Bonjour, je suis Lucie Merel et Alliance Manager chez Isobar Switzerland. Alors, la transformation digitale, pour moi, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Euh, que ce soit... Euh, J'ai vécu assez longtemps en Asie et c'était assez rigolo parce que euh, via leurs réseaux sociaux, WeChat, ils étaient capables de faire des transactions euh, financières rien que sur les réseaux sociaux. Et ça, ça date d'il y a quelques années déjà. Donc, euh, je trouvais ça des, un truc que c'était quelque chose d'assez impressionnant. Euh, dans la vie professionnelle, que ce soit avec les outils de collaboration, euh, la, la, la, la façon dont on peut euh, se former également avec le e-learning, etc., c'est quelque chose qu'on vit euh, vraiment au quotidien. Alors, euh, chez Isobar Switzerland, nous avons des équipes de euh, business analystes et aujourd'hui, je vois ça comme une fonction qui fait le lien entre les besoins du business avec euh, les, les, la partie plus technique et, euh, et IT. Euh, la, la business analysis, euh, c'est un métier qui va être de plus en plus valorisé dans les prochaines années. Je le vois euh, par rapport euh, à, la, à la conférence qu'on vient d'avoir, notamment sur le RPA et où on sent bien que euh, la partie business analysis sera euh, nettement mise euh, en avant. La, ce, ce congrès donne un bon aperçu de ce qui se passe aujourd'hui euh, sur Suisse euh, dans le domaine de la business analyse, comment ça va évoluer, mais ça, ça s'étend à plus que la business analyse mais à la transformation digitale et euh, ça permet en fait de prendre un peu la température du, du marché.